La préparation de la capsule Pour préparer sereinement sa capsule vidéo, il est primordial de travailler sur le contenu et sur le découpage technique des différentes parties de votre projet. Après avoir établi en détail les points à aborder, il convient de passer au découpage technique de votre projet. Pour cela, on peut utiliser un document de ce type. Dans ce document, la vidéo est découpée en parties correspondant à des points forts de votre projet. Les scènes sont numérotées, et dans la colonne centrale, on peut indiquer ce que l'on va dire. Celle de droite, les images, les vidéos, les animations qui vont apparaître à l'écran. Les logiciels. Pour ma part, je dissocie le son de la colonne centrale de mon tableau, que je travaille avec Audacity, et la vidéo que je fais en dernier avec un logiciel de type Move.ly, PopToon ou autre il peut être très pratique de filmer son écran pour montrer l'utilisation d'un logiciel ou d'un outil. Pour cela, il existe différentes solutions. Pour ma part, j'utilise Monosnap qui permet d'enregistrer facilement son écran sans publicité et avec une très bonne qualité. Voici le lien. Move.ly, présentation générale. Move.ly est une solution en ligne pour créer assez facilement de courtes vidéos explicatives ou pour réaliser des capsules de cours. Dans un premier temps, vous devez créer un compte et lui associer un profil gratuit enseignant, afin d'avoir plus d'espace pour stocker vos objets. Move.ly, création du projet. Voyons dans un premier temps les différentes parties de l'écran de travail. Tout en haut, le titre de votre projet. À droite, la librairie dans laquelle vous trouverez des images, des animations, et dans laquelle vous pourrez ajouter vos propres objets en cliquant sur Upload Media. Remarquez que vous pouvez aussi enregistrer directement votre voix sur Record Audio. Pensez à faire du ménage entre chaque projet. Vous n'avez pas une quantité illimitée de place. Au centre, l'écran de travail. C'est ici que vous allez écrire vos textes, déposer vos images, vos sons, etc. Vous pouvez les déplacer, les faire tourner. Pensez à double-cliquer pour éditer votre texte. À droite, vous avez la partie propriété. Qui vous permet de modifier les propriétés d'un de vos objets, par exemple la couleur, la police, la taille. Enfin, en bas, vous allez trouver la ligne de temps. La ligne de temps est l'élément le plus important pour l'animation de votre vidéo. C'est aussi la partie la plus délicate. Comprenez d'abord que vous devez créer différents clips correspondant à chaque partie de votre découpage. Sinon, vous risquez d'être perdu avec les différents objets contenus dans votre vidéo. Chaque objet apparaît à l'écran en fonction de sa position sur la ligne de temps. Des couleurs différentes sont associées au type d'objet. Jaune, texte, son rose, image bleue, etc. Ainsi pour ce clip, on peut voir que le texte va apparaître avant le son, puis l'image. On peut déplacer l'objet, augmenter ou diminuer son temps d'affichage à l'écran, et on peut ajouter des effets d'arrivée ou de départ. Ici. Surtout, n'hésitez pas à lire plusieurs fois votre clip pour régler les animations selon votre goût. Move.ly, terminez le projet. Quand votre travail est terminé et que tout est bien calé, vous pouvez récupérer votre vidéo au format MP4 en la téléchargeant. Ou bien l'envoyer sur votre chaîne YouTube. Bien sûr, vous pourrez à tout moment la modifier en cliquant sur Edit Project. Movely, importer un PowerPoint. Une nouveauté est apparue depuis peu. Elle concerne l'importation des diaporamas PowerPoint directement dans l'application Movely. Cette fonction permet de créer une vidéo à partir d'un diaporama. Le plus, c'est qu'il est possible, après importation, de modifier toutes les animations et donc de personnaliser la vidéo ainsi obtenue.